Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du mois de décembre 2021. Je vais terminer aujourd'hui avec les deux derniers signes. On va regarder les deux signes qui restent. Il reste les poissons et les verseaux. Donc c'est vraiment le début. En fait, quand moi je commence toujours les signes, par exemple pour la pleine lune, je commence par les verseaux, poissons, Bélier, Taureau. Donc là on est au début, étonnamment, deux signes qui se suivent. Donc ça pourra... Peut-être se parler, c'est le hasard. Parce que parfois, on peut être près d'un signe. Si on est... Ça dépend, par exemple, du 21... 21 mars ou 20 mars, vous voyez. Il y a un petit peu d'influence du signe précédent, du signe avant ou après. Alors, on va commencer par les versos. Alors, les versos, le message que j'ai sur la carte, pour votre mois de décembre général, euh, vous avez... « Utilise et sois un pionnier spirituel. » C'est vrai que vous êtes assez spirituel comme signe. « Employe, pioneering. » Oui, utilise le côté pionnier au niveau spirituel. Montre-le autour de toi, développe-le. On en parle d'une semaine, un mois. Alors ça, c'est aussi des datations, qui sont des informations qui peuvent vous être utiles. Ce tirage sera pour les versos, à son verso et l'une en verso. N'hésitez pas de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, comme toujours. Je le mets ici. Pour la fin du tirage, restez là parce que vous aurez le message du jour. Donc aujourd'hui, on est jeudi, je fais votre tirage le jeudi, donc il y aura le message du jour. Et un message des fées comme conseil pour le mois de décembre, restez bien jusqu'au bout. J'ai une petite information à vous dire, donc les deux derniers signes, euh, je le rec... marquerai sur Facebook, je pense. Euh, les tirages de décembre me sont apparus comme étant pas complets, euh, parce que là, je vais simplement faire donc, deux quarts d'énergie, ensuite je vais faire un tirage au tarot psychique recouvert au Dizier Oracle, et un petit peu de sentimental. Il me semble que ce n'était pas complet pour, vous, pour moi, perso, personnellement. Donc je vais refaire les tirages décembre, qui vont comporter les tirages sentimentaux développés et euh, le tirage de décembre développé. J'hésite à effacer les anciens, donc les 12 signes que j'ai fait avec ceux-ci du mois de décembre, ou est-ce que je les laisse et je refais une suite décembre complet euh, général et sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire. Je ne sais pas si je les enlève ou si je les laisse quand même parce que pour moi il y a beaucoup de justes. Ma foi, ça ne parle pas, hein? ou en tout cas, ça n'a pas l'air de raisonner, ou c'est pas assez complet, vous pourrez me dire en commentaire, vu que je n'ai pas de commentaires non plus. Mais bon, alors ceux qui voient cette vidéo, bah, sachez-le, je le mettrai, je pense, comme message dans la communauté. On va commencer, donc vous avez le message une semaine, un mois, quelque chose peut se passer dans une semaine, quelque chose peut arriver dans un mois. Cette notion-là, on nous dit qu'il y a une notion d'être pionnier dans le domaine spirituel, d'apporter de la nouveauté. Vous êtes effectivement un, un signe d'avant-garde, verso. Alors, énergie pour les versos en décembre 2021. Oh oh Alors, il y a quelque chose qui arrive effectivement vers vous. Je l'ai eu plusieurs fois cette carte aussi, c'est fou, hein on nous dit qu'il y a de l'espoir à garder. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc oui, une semaine, un mois, je dirais plus. Bon, c'est égal. Une, une semaine, deux, un mois, il y a quelque chose qui arrive vers vous. qui sera une bonne nouvelle. Et vous aurez la victoire. Bah dis donc, <rire> on commence bien. Bah, ça, c'est comme je dis, l'étoile filante. Elle nous donne de l'espoir. Euh, on regarde en direction de cette étoile. C'est comme l'étoile de Bethléem. Et Bethléem qui était là pour nous apporter la bonne nouvelle. D'accord Donc ici, on nous parle de notion de temps qui s'accélère. Euh, on arrive bientôt à un objectif. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est comme un miracle. Quelque chose de positif, vraiment. Hein. Et puis, effectivement, vous allez pouvoir fêter. Vous allez peut-être avoir un contrat de travail. Vous allez faire des réjouissances. Quand je, je fais un tirage général comme ça, c'est peut-être pas assez complet, mais il faut que j'utilise peut-être plus d'oracles. Hein. La journée de 1 un recouvert. Je vois que ça peut-être ça ne suffit pas. C'est pour ça que je referai des tirages décembre plus complets. Là, vous allez vous, être, vous, allez vous situer face à cette réussite. Et c'est pour ça que je pense que ça va être bientôt. Avec la rapidité, euh, un contrat de travail, les versos, il y aura quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous arrivez à atteindre un objectif. Vous allez avoir un appartement. Vous allez recevoir des éléments que vous attendiez, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous mettre en ménage, vous allez célébrer en tout cas une réussite. Il y a la réussite ici pour vous. Les versos en ce mois de décembre, par rapport à quelque chose. On va voir les messages angéliques, donc les versos en décembre 2021. Versos en décembre 2021. Verso décembre 2021. Deux conseils, messages angéliques, qui sont assez, je trouve assez sympas. On va voir pour les poissons, votre euh, votre tirage de décembre. Alors, on, on nous dit, effectivement, il y a du changement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc, vous êtes, comme beaucoup de signes, en transition. chercher peut-être un nouveau job, c'est ce que je ressens, moi, là. Et on nous dit, faut t'affirmer. Faut t'affirmer. Affirmez-vous, dites que vous voulez quelque chose pour un travail, montrez que vous êtes plein d'entrain pour une situation, que vous êtes la bonne personne pour ça. Il y a des choses qui s'accélèrent, et c'est vrai que la notion de temps sur cette carte, elle est courte. Hein. Il y aura des réjouissances, il y a du mieux qui arrive pour vous. Donc, un meilleur travail, un meilleur appart, une meilleure relation. Il y a une amélioration qui se fait en décembre, donc c'est positif. Mais il faut affirmer... Euh, Enlevez un masque, là on dit peut-être si vous êtes timide, enlevez ce masque de timidité, affirmez-vous, les versos. Alors, on va regarder avec justement l'oracle du sixième sens, ce qu'il nous dit de manière plus générale pour ce mois de décembre. <coughs> Verso décembre, décembre 2021. chose qui ne va plus, il y aura un choix à faire, il y aura des discussions ouais, moi je sens, il y a vraiment déménagement, changement de lieu de travail mm -hmm. essayez d'adapter à votre situation toujours, il y a une dame qui m'a écrit elle me dit, pour voir vos, vos prévisions j'ai attendu le mois de novembre de, ouais, de novembre et au milieu du mois de novembre donc maintenant, et eh bien effectivement ça parle et ça ça me fait plaisir je <rire> devrais les faire peut-être plus tard. Allez, on y va. Verso. Verso décembre. Verso décembre. J'ai celle-ci qui Verso décembre. Verso décembre. Alors, première ligne. Il y a le bonheur qui arrive, je vous l'ai dit, après des difficultés. Non, déjà, cette première ligne, elle est assez facile à comprendre, assez claire. Moi, je vois que vous avez été dans des difficultés, vous avez dû ramer, vous avez dû trimer pour certaines choses. Il y a une amélioration qui peut être aussi financière, je le sens ici. Euh, moi, je pense grâce à un travail, grâce peut-être aussi à des nouvelles, euh, à de, des aides que vous allez recevoir. Et on voit que vous faites un choix. Donc, on prend et on va vers quelque chose de nouveau qui nous paraît étranger, quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je pense que d'ici la fin décembre, vous allez avoir quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez faire un choix. Donc, peut-être vous étiez dans un lieu de travail avec un partenaire. Vous étiez euh, dans un travail pour vous mettre indépendant. Dans une maison pour vous mettre en appartement. Vous voyez, vous allez prendre une autre porte, un autre chemin qui arrive. Il y aura des discussions, des négociations pour, euh, je pense, cette... Nouvelles choses qui vous arrivent. Et puis, il y a le soleil. Donc, il y a la réussite. C'est la même carte un peu. On va fêter une réussite, un contrat, euh, une, une augmentation de salaire, des papiers qu'on vous doit, une rencontre amoureuse, un, un mariage, peu importe. Je sens plus dans les affaires. Euh, après une période où vous avez dû pas mal trimer ici, qui était un petit peu compliqué. Hein. On va continuer vers pour le mois de décembre, si je veux le sauter. Décembre 2021. Sinon, je vais les tirer. Hein. Verso, décembre 2021. Verso, décembre 2021. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Verso, décembre 2021. Verso, décembre 2021. <coughs> de fusion ça retrouve un équilibre ouais ça retrouve un équilibre Les... le feu et l'eau la chaleur la crise l'énervement avec l'eau qui calme adoucit apaise un équilibre à nouveau cette notion -là. bon alors je vois la coupe verso pour le mois de décembre Ouais, alors je vous ai dit, déménagement pour certains, changement de travail pour d'autres, d'accord On s'éloigne loin d'un endroit où il y a eu des mensonges, déménagement, vous avez changé de lieu, changé d'endroit, changé de maison, hein ici on peut le voir, de quelque chose qui vous paraît étranger, vous reconnaissez plus les gens, vous avez plus envie, vous vous sentez plus à ma, votre place, ça peut être une place de travail, ça peut être... Euh, votre place de travail pour devenir indépendant, il y en a de plus en plus. C'est très bien, chacun est en train de trouver sa mission, de quitter. Ben, voilà, vous vous adaptez à votre situation, me disent, on quitte un travail ici pour retrouver un équilibre. Les versos en décembre 2021. Et on va compléter après avec le 10 oracles, ce petit oracle, peut-être pour ceux qui connaissent, pour voir. Plus précisément, de quoi on nous dit. Ben, il y a eu effectivement des trahisons. Euh, certains vont partir parce qu'entre disputes et trahisons, il y avait des ben, difficultés, mais ça peut être aussi lié à des personnes. Euh, hmm. Comment expliquer alors ça peut être votre énergie comme l'énergie tierce, hein. ça peut être vous qui n'avez pas été totalement honnête, euh, ouais, ça, ça crée des disputes, vous n'avez pas été totalement honnête face à certaines personnes, donc ça crée un changement de lieu, vous avez envie de partir d'un lieu de travail, ça crée un changement de votre part où on ne on vous veut plus ou euh, des personnes que vous ne sentez pas honnêtes là où vous êtes, que ça crée des disputes, vous ne vous entendez pas avec certaines personnes que vous sentez fausses, essayez d'adapter toujours, hein, parce que je ne peux pas dire c'est vous ou c'est l'autre qui porte un masque, mais il y a eu certaines situations où la personne ou les personnes étaient un peu euh, portées d'un masque, n'étaient pas honnêtes, juste, directes, franches, c'est ce que j'aime moi. Euh, qui fait que vous allez partir. Pour beaucoup, il y a effectivement la notion de déménagement, encore une fois avec la maison ici. Euh, ça peut être en rapport avec le foyer. Dans votre hum, relation sentimentale, vous allez quitter, changer pour quelque chose de mieux. Euh, donc, déménager du foyer marital, déménager de chez vous, de chez vos parents, peu importe, changer de lieu, votre maison pour aller vers un appart. Ou si vous étiez voilà, en couple, là c'est pour le couple. Le bonheur revient, le soleil revient. Euh, changeons aussi de, euh, de travail, je l'ai aussi dit. On va vers quelque chose de nouveau qui nous est étranger, qu'on ne connaît pas. Hein. On va vers quelque chose de nouveau. Ces difficultés qui sont assez liées, soit à vous, hein, ça peut être aussi votre, votre moi intérieur, euh, vont s'améliorer grandement. Grâce au dialogue aussi, vous allez devoir parler, vous expliquer, donc vous affirmer. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Je pense que vous l'avez compris. Et ça, c'est une très bonne chose en décembre. Alors, affirmez-vous. Et vous allez célébrer en fin d'année. Et c'est pas seulement Noël ou Nouvel An. Mais c'est célébrer une réussite par rapport à ce changement. On y va. Verso décembre 2021. Verso décembre 2021. Verso décembre 2021. Alors, j'aimerais une carte supplémentaire sur l'étranger, une carte supplémentaire sur, celle-ci elle est cassée, le choix, une carte supplémentaire sur les discussions, sur le bonheur, le soleil, sur les difficultés, une carte supplémentaire sur le travail, sur la fusion, l'équilibre, je ne sais pas pourquoi on l'appelle la fusion, moi je préfère équilibre ici, sur la trahison, une carte supplémentaire sur la maison, le foyer, le moi, Carte supplémentaire sur les disputes. Ok. Alors, sur l'étranger, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus respectable. C'est ce que je ressens. Quelque chose de plus respectable. Donc peut-être vous étiez dans une ambiance où ce pas très réjouissant. L'entourage, j'ai l'impression. Et vous allez vers une notion de pureté, de, de valeur. Ouais. Qui vous paraît peut-être novateur, différent, étranger de ce qu'il y avait eu par avant. Pour faire votre choix, on nous demande du courage. Faire un choix. Est-ce que j'accepte cette place Est-ce que je vais là Ce n'est pas évident de quitter peut-être un endroit, de prendre une nouvelle porte. Hein? Alors on dit qu'il faudra, encore une fois, c'est sorti pas pour rien, soit... Ferme, affirme-toi, l'ours c'est ça, prends confiance et la force, la persévérance pour moi c'est ce que j'ai avec le, c'est un petit le normand en fait Ici avec les discussions on quitte un endroit je pense, euh, après multe discussions et peut-être compromis etc Le vaisseau nous fait quitter un endroit Le bonheur me dit qu'il y a une renaissance avec l'enfant euh, L'enfant, n'est pas hein, parce que vous allez avoir une grossesse, je pense pas. Là, c'est une nouvelle jeunesse, un renouveau. There, there is something better. Il y a quelque chose de mieux pour vous qui arrive. Sur les difficultés, qu'est-ce que c'est donc Une jeunesse hein, qui revient. Vous allez vous sentir tout neuf. Quelque chose de tout neuf qui arrive. Les difficultés, on nous dit qu'elles étaient vraiment, vraiment, vraiment importantes. Hein. Quand il y a la tour, c'est qu'elles étaient euh, difficilement surmontables importante. Euh, donc, vous êtes en train de dépasser tout ça, ce qui est super. Pour le travail, alors, on dit, vous allez trouver des solutions. C'est pour ça que je sentais le travail pour les versos. Vous allez trouver des solutions euh, par discussion, par le choix, par une offre euh, pour améliorer votre situation, pour la changer. D'accord Avec la clé, on trouve comment avoir... Une, une nouvelle voie, une nouvelle solution. Peut-être que ça ne va pas vous tomber tout seul. Hein, dans, la, dans la main, il faudra chercher. Il faudra faire des choix. Il faudra bouger. Okay il faudra quitter les choses qui vous semblent plus bonnes. Hein. C'est ce travail, c'est ces maison. Mais sur le travail, on dit bien, il faudra trouver des solutions à cette problématique. Partir, quitter, etc. Là, il y a la fin. Hum, alors, pour moi, je sens sur la fin d'une difficulté dans le travail par rapport à la trahison qui ramène un équilibre il y a l'équilibre il y a la fin d'une difficulté quelque chose qui se termine vraiment hein. peut-être vous retrouvez aussi chez vous une notion on a envie d'être plus honnête ou je vous ai dit ça peut être l'équipe autour de vous ou des gens qui ne vous paraissent pas très honnêtes qui va, qui va se terminer que vous ne voulez plus vivre qui vous énerve. Il y a eu de la trahison par rapport à l'argent. où il y aura aussi, faites attention, si on vous promet quelque chose au niveau du salaire, on pourrait vous trahir par rapport à l'argent. Mm -hmm. Là, la trahison, moi je voyais ça un petit peu difficile dans le passé proche. Que peut-être on vous trahit encore, on ne vous dit pas la vérité par rapport à l'argent. Ou vous n'êtes pas honnête par rapport à l'argent. Ou on n'est pas honnête par rapport à vous, au niveau de l'argent, à vos devoirs. N'hésitez pas à commenter, il hein. faut pas avoir peur de dire aussi quelles sont les erreurs qu'on a pu faire. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être pas déclaré certaines choses, j'ai pas je euh, j'ai pas été honnête, mais bon, là, ce mois de décembre, on nous dit quand même sur la trahison, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a eu ou qu'est-ce qui va se passer, ça concerne l'abondance et l'argent. Donc faites attention, soyez prudent par rapport à ce domaine-là. Vous faites des soucis par rapport à votre foyer ou vous faites des soucis, vous, hein, en général, là, les souris, il y a quelque chose qui vous ronge. Vous vous posez des questions, comment je vais faire, quel travail je vais trouver, est-ce qu'il y aura du mieux Oui, oui, oui, oui, oui, vous l'avez vu. Vous quittez cette situation de dispute, de trahison, soit maison, déménagement, je le redis, au travail, ou un couple, on se fait quand même du souci et puis grâce à l'amour, grâce à une bonne, <rire> une bonne comment on dit, envie d'arranger les choses avec amour, compassion, etc. Et pardon, les disputes vont se régler et peut-être aussi, on nous dit, ça peut être dans le domaine sentimental. C'est ce que je vous ai dit, donc il y a plusieurs possibilités ici. Euh, cette trahison sur l'argent, sur l'abondance, sur le salaire, je dirais, faites quand même attention, s'il y a des négociations pour un futur travail, de ne pas vous faire avoir. Soyez affirmé, Donc, ne vous laissez pas faire hein, discuter au-dessus. Hein, D'accord On va regarder avec le sentimental. Hein, donc, pour les versos en décembre, versos décembre 2021, décembre 2021, versos décembre 2021. descendre, descendre. Restez jusqu'au bout pour votre conseil parce qu'ils sont importants. Une dame m'a dit aussi justement, c'est celle qui m'a écrit, elle, elle fait bien. Comme je fais les tirages en avance, on ne sait jamais. Maintenant, est-ce qu'en décembre, je vais changer de travail Si c'est la fin des décembre, vous pouvez effectivement difficilement commenter. C'est pour ça que je pense que je vais refaire des tirages de décembre plus complets. Parce que là, ils ne sont peut-être pas assez complets. Je ne sais pas. Il faudra rajouter des oracles. Ou le tarot. Alors, elle me disait effectivement si votre carte conseil était juste. Vous voyez Donc, il y a des messages jusqu'au bout que je vais vous donner. Alors, on nous parle d'amour sincère ou d'amour karmique. On nous parle de choses cachées. Donc, il y a vous qui pouvez être dans le mensonge ou à nouveau, ouais, relation secrète, purification de votre couple. Euh, je ne sais pas si c'est vous, le verso, qui n'êtes pas forcément honnête ou est-ce que c'est votre partenaire. Je connais des versos qui ne sont pas honnêtes, malheureusement, qui sont effectivement dans des relations discrètes. Amour secret, ils ne disent pas, donc ils portent un masque, mais moi je le sens. Euh, si vous êtes en couple, avec cette personne, il faut protéger votre relation, purifier votre relation, on dit nettoyage et purification du couple, protégez-le, il peut y avoir une, une euh, tierce personne. Donc par rapport à vous les versos, ou c'est vous qui êtes en relation secrète et puis on mensonge, on et c'est peut-être aussi un karma, parce que l'amour de l'âme, on dit il y a quelque chose de karmique. Âme, karma, euh, chose que tu as vécue dans une vie passée, que tu dois peut-être régler dans cette vie. Hein. Sans sortir du mensonge ou sortir du fait que quelqu'un te ment. C'est ce que je ressens, moi, là, hein, que je vous dis. D'accord Pour le conseil, là, j'ai fini le tirage, un peu décalé. <rire> le conseil, ici, pour vous, comme on est jeudi. Alors, on nous dit, fais une pause, suis, et, euh, suis ton intuition et restaure ton énergie. Reprenez-vous, faites une pause, réfléchissez, suis votre intuition et la carte des fées, suis ton intuition, suis ton énergie, suis ton intuition, retrouve ton énergie. Verso décembre 2021, verso décembre 2021. Alors, réglez quelque chose au niveau d'un manque d'honnêteté. Soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas honnête, ou soit c'est vous qui ne l'êtes pas. Et c'est quelque chose de karmique à régler de, de vie antérieure qu'il faut liquider de votre vie. Il ne faut plus être dans, les, dans le faux semblant. Conseil. Alors, on nous dit, fais de l'exercice un petit peu... Hum, quand j'ai vu cette carte, c'est un peu la même chose. Les choses vont de l'avant, vous hein, voyez. On... Il y a d'accélération. On dit tant que tu, tu seras plus fort, tu feras de l'exercice, tu, tu reprendras des forces. Et eh ben les choses iront plus vite aussi pour toi. Je vais reprendre une carte. Ça me parle moyennement. On fait de l'exercice, ok. Ouais, libère-toi de ce passé qui est trop lourd pour toi. Ça, ça, ça me parle. Euh, tu as pété d'aide quelque part, là, je n'arrive pas à s'envoler. On nous dit, le poids ancien et les vieilles habitudes doivent être nettoyés de toi, de ton corps et de ta vie. Voilà. C'est important ces conseils parce que si on ne les écoute pas, ben, on n'évolue pas. Pour moi, on involue. Ça veut dire qu'on reste dans nos problèmes et on, euh, ça va de pire en pire. Quoi. Voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que ce tirage vous parlera. Puis merci de commenter, de mettre un petit mot de retour. Un merci, ça me parle à ce niveau. Et puis je referai, ben, je pense, un tirage décembre spécial plus complet. À bientôt, au revoir.